Bonjour les faucons, c'est le temps de penser aux autres. Donc portez du rose ce vendredi pour dénoncer l'intimidation. En plus contribuer au panier de Noël. Allô tout le monde, je suis ici avec M. Néron afin de parler de l'opération panier Noël. Alors, euh, bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi l'opération? Ben, l'opération panier de Noël, ça fait déjà 15 ans, c'est la 16e année où on entame l'opération panier de Noël et à chaque année, c'est un succès qui est toujours plus grand. Alors, on ramasse des denrées non périssables pour les familles euh, plus pauvres et depuis euh, 5 ou 6 ans, on prend les familles de Franco-Cité qui ont besoin d'aide, il y a des classes qui parrainent ces familles-là et il y a des classes qui vont ramasser des denrées pour le général qui va aller cette année à mi-jeunesse. Alors, si je veux apporter des denrées, euh, où devrais-je les placer? Bon, il y, a deux, il y a deux points de chute. Un des premiers points, c'est bien sûr avec ton enseignant qui a décidé de préparer des choses pour euh, le général, par exemple. Alors, le général, il n'y a pas de famille titrer. Mais il y a autant de besoins, donc il euh, y a dix mille paniers de Noël qui vont se faire à Ottawa cette année. il y a des besoins, c'est extraordinaire. Alors tu peux amener ça euh, dans ta classe si ton enseignant a décidé d'embarquer dans, dans l'opération panier Noël, de différentes façons, Et, des fois il y a des compétitions dans les classes qui fait qu'on ramasse des denrées non périssables, des fois c'est juste une question de dire, ben là ça n'a notre de données. Alors, ils peuvent donner dans leur classe. Si ne euh, parrainent pas une famille ou ils, euh, par, les, les enseignants ne parrainent pas l'opération pénale pour leur classe en particulier, c'est correct aussi, Mais ben à ce moment-là, vous pouvez tous déposer vos denrées. Ici même, il va avoir une grosse boîte à la chapelle et vous pourrez déposer ça chaque matin. Nous, on va vider la boîte pour commencer l'empilade euh, parce qu'ici... Euh, euh, vous voyez, si vous connaissez la chapelle, il euh, y a un mur complet qui va être rempli de bois. C'est euh, beaucoup. C'est beaucoup de boîtes. C'est euh, l'équivalent de 5 à 6 000 livres de nourriture. Euh, C'est beaucoup. Euh, C'est quoi la date limite? Euh, à partir bon, l'opération Pélineuil commence lundi 18 novembre et euh, se termine jeudi le 19 décembre. Euh, parce que là, tout le monde va aller en vacances aussi. Ouais. Et il faut que les denrées se rendent dans les ouais. organismes et dans les familles. Fait qu'il euh, faut finir ça le 19 euh, décembre. Ben euh, merci beaucoup. Ben merci à vous. Puis, euh, on espère que tout le monde va être super généreux comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup. Alors, soyez généreux. Et à la prochaine, les faucons.